Eh bien, bonsoir à toutes, bonsoir à tous, voilà 15 jours se sont écoulés depuis, que, depuis notre émission en direct de la Place de la République par rapport au, au malheureux 5 e euh, anniversaire, il hein, ne faut pas l'oublier, c'était quand même en 2014 euh, de l'assassinat de Rémi Fraisse par un gendarme sur la ZAD de, de Sidens. et donc voilà, nous sommes à l'émission numéro 87 euh, du jeudi 7 novembre 2019 intitulé Petrus Oleum ressources fossiles et sous-titré ressources fossiles euh, l'essentiel de nos émissions c'est d'être à la fois thématique mais quand même de toucher euh, à l'actualité et de faire de l'information alors actualité la plus grande marée noire de l'histoire du Brésil euh, elle est, c'est aujourd'hui et c'est maintenant alors euh, je cite c'est désolant et désespérant, surtout quand on connaît la région et qu'on sait à quel point l'impact sera énorme, dit à l'agence France-Presse, l'océanographe Mariana Tevna. Quand elle a vu les premières galettes de pétrole sur les plages de l'état de Bahia à la mi-octobre, la chercheuse a fondé avec des amis le groupe Gardien de la Côte, qui a mobilisé des centaines de bénévoles pour nettoyer le littoral. Ce sont 2000 km de côtes brésilienne qui sont durablement polluées par une marée noire sournoise qui tue les poissons, les dauphins, les oiseaux, les algues, les tortues et j'en passe. Pourquoi sournoise Parce que ce sont des nappes sous-marines de pétrole lourd qui actuellement se rapprochent des zones de migration des baleines. Les autorités brésiliennes ont, mu, ont mis plus d'un mois, il faut bien voir les autorités brésiliennes, elles ont mis plus d'un mois pour mettre en place le plan national d'urgence après l'apparition des premières galettes de pétrole sur ces côtes. Voilà, je, je, je souligne le C parce que, euh, que l'on sait très bien que le Brésil, il euh, ben, y a beaucoup comme les États-Unis d'Amérique, il y a beaucoup de descendants d'Africains qui ont donc été déportés en esclavage. Euh, Qu'est-ce qu'il y a d'autre Il y a, Il y a les, tous les peuples autochtones euh, qui, qui se retrouvent euh, ipso facto euh, brésiliens comme d'autres sont américains et auxquels on ne reconnaît pas les droits et auxquels on vole les territoires et que l'on détruit. Voilà donc, mais euh, alors ce pétrole, parce que d'où vient ce pétrole et eh bien il est originaire de trois champs vénézuéliens, une belle illustration de léco en marche, cher à Maduro et à son ami Mélenchon. Voilà, donc ça c'est toujours dans l'actualité. Souvenons-nous des incendies amazoniens fascistes, oui, sur les territoires gérés par l'État brésilien, et rappelons-nous que le plus proche conseiller de l'actuel chef de l'État français, M. Ismaël et Emelien, avant de participer au lancement du parti patronal préfabriqué La République En Marche, avait collaboré, contre rémunération, avec l'équipe communication de la campagne présidentielle du candidat Nicolas Maduro, dans le cadre d'un contrat entre l'agence Avas et le gouvernement vénézuélien. Voilà. Eh bien ça c'est ça c'est de l'actualité. Mais l'actualité. Oui je mettrai les sources, mais l'actualité, ça, ça, ça passe. C'est-à-dire que l'actualité chasse l'actualité. Par contre, maintenant on va passer à l'information. Toute la différence. L'information, le pétrole pu. Eh oui. Le pétrole pu, pollu. On pourrait même dire qu'il rend con, mais non, il est, il est surtout cancérogène. C'est-à-dire qu'effectivement, il y a de grandes variétés de pétrole brut en densité, donc c'est pour ça qu'il est plus ou moins énergétique, donc on va parler tout à l'heure de la tonne équivalent pétrole, mais c'est un peu une bouffonnerie, parce qu'il y a des pétroles qui contiennent plus d'énergie que d'autres, et il y en a d'autres qui contiennent euh, plus de bitume que d'autres, voilà, mais euh, c'est de l'information, alors par contre, si le pétrole pue, l'argent qu'il génère est un lubrifiant écologique et social très efficace, et surtout, c'est l'indispensable nerf. De... Tu lubrifies quoi avec l'argent du pétrole Avec l'argent du pétrole, tu lubrifies socialement tout. Il ne faut pas oublier quand même que la Fédération de la métallurgie du, du MEDEF avait lubrifié socialement à coût de centaines de, de millions d'euros tous les partis. Euh, ah non, tous les états-majors syndicaux français. Voilà, donc c'était un petit, un, petit, un petit clin d'œil à nos amis des états-majors politiques et syndicaux, voilà. Donc, et surtout c'est l'indispensable nerf de tous les commerces. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, euh, le pétrole euh, est partout. On le voit bien. D'ailleurs, quand on parle de continent de plastique... Bah, t'en as même sur toi. Mais tous nos vêtements, bah, la, le, nos vêtements si aujourd'hui, euh, l'Européen euh, bah est, est habillé, c'est grâce au pétrole. Et s'il est nourri, c'est grâce aux pommes de terre qu'on a volées aux, aux autochtones du Pérou, qui, depuis des millénaires, cultivaient des milliers de variétés de pommes de terre. Merci à eux parce que leur sort n'est pas très enviable actuellement. Donc, toujours information pétro, pétrole, et eh bien, Petrus oleum, huile de roche. Alors, effectivement, le mot pétrole vient de, de, du latin Petrus oleum qui signifie huile de roche. Alors, originellement, les marées noires et, et les nappes d'hydrocarbures de surface étaient exploitées en tant que matière première euh, depuis des temps immémoriaux. Voire euh, préhistorique. Étymologiquement, le pétrole est la véritable substance mort. Parce que le pétrole, c'est essentiellement du plancton, des plantes et des animaux qui ont vécu il y a des centaines de millions d'années et, et dont les restes dans des ont été recouverts par des sédiments et ensuite compressés et chauffés dans le, dans le sous-sol. Progressivement, ces molécules organiques se sont transformées pour donner ce qu'on appelle le pétrole, qui est un, un, un mélange à la fois euh, d'essence, des de macromolécules, de bitume. Enfin, après, on va en parler, le pétrole subit est euh, et, et distillé et donc on va séparer ces différents composants. Alors, donc per... il est d'origine animale, c'est ça euh, il, Le pétrole, c'est biosourcé. Mais on va en parler tout à l'heure, c'est très intéressant parce qu'il y a des gens, il y a, il y a une minorité de, de matières organiques terrestres qui ont une origine euh, géologique et minérale, mais vraiment ça ne représente rien. 99,99% ,99 à la fois du pétrole, mais aussi le charbon, et d'ailleurs on le voit bien, le charbon contient des animaux et des plantes fossilisées donc l'origine biologique du charbon ne pose pas de problème mais pendant, pendant quelques temps, il y a eu des gens pour prétendre que le pétrole se renouvelait, que c'était un don géologique et c'est rigoureusement faux parce qu'en étudiant l'orientation de certaines molécules organiques et des taux d'isotopes, on s'est aperçu que non, le pétrole est constitué d'animaux morts il y a des millions d'années donc en perçant en persan, on devrait dire en, en farsi, parce que euh, c'est la langue euh, que parlent les Perses. Eh bien, le mot « moum » signifie « cire, Et on va voir qu'il va donner en moum, arabe si. « cire, Et en arabe, ça va donner le mot « moumiya, moumiya". ». Et « Mumia, c'est un mélange de poids et de bitume. Euh, c'est une substance dont les Égyptiens se servaient pour embaumer leurs morts, donc la malédiction de la momie, parce que l'origine du mot momie vient de Mumia, qui est même dérivée de moum, euh, qui signifie cire, et donc la malédiction de la momie est donc une malédiction pétrolière, voilà, et oui, et oui, donc on pourrait naïvement laisser les morts enterrer les morts, on pourrait se dire, voilà, euh, effectivement, on est en train de vivre sur un, un monceau de cadavres qui ont donné des macromolécules, et, et euh, on pourrait encore croire que, que ça va durer des millénaires, mais bon, c'est faux. Qu'est-ce qui va durer des millénaires bah, le, le, le fait d'avoir à profusion euh, des ressources. une énergie fossile, mmh. euh, et c'est rigoureusement faux, parce que la et révolution... Qu elle est épuisable. Ah, exactement. Et elle s'épuise. Eh bien, on va en parler, là, justement, de, de l'épuisement. C'est-à-dire que la révolution industrielle dévoreuse de charbon et d'acier euh, n'a tiré de l'ornière, de l'embaumage, de l'éclairage avec la distillation byzantine au 9e siècle du pétrole lampant, donc déjà au 9e siècle, donc avant, avant l'an 1000, euh, les byzantins euh, distillaient euh, la mounia, donc euh, le pétrole brut, pour en tirer le pétrole lampant, ils l'utilisaient pour l'éclairage, la lubrification, et le calfatage des navires en bois, donc cette substance peu ragoûtante euh, avait assez peu d'utilité, mais par contre quand il y avait des marées noires dans l'antiquité, en Méditerranée notamment, et la, les marées noires existent naturellement, donc ce sont des nappes qui affleurent le fond, des, le, le, le fond des océans ou des mers intérieures comme la Méditerranée et il y a des bulles d'hydrocarbures qui sont lâchées naturellement et donc les parties les plus légères montent en surface et elles sont rabattues sur les côtes et là dans l'antiquité on ramassait ce, ce pétrole brut pour calfater les bateaux euh, pour, pour momifier voilà. et donc c'était une, une richesse et c'était une bénédiction les marées noires étaient bénédictions dans l'antiquité sauf que bah, maintenant aujourd'hui les, les marées noires liées euh, euh, à des pétroliers qui coulent ou à des forages offshore euh, qui, se trouvent, euh, qui explosent euh, eh bien elles sont euh, une, une opportunité pour, pour personne et surtout pas pour les êtres vivants. Donc l'homme a vécu des centaines de milliers d'années avec euh, l'énergie du bois sec. Et en quelques décennies, les violentes civilisations euh, militaro-industrielles, véritables monstres dévorants, vont faire main basse sur le charbon, le pétrole, le gaz naturel et, en 1945, au début de leur inéluctable fin programmée, elles vont ouvrir la mortelle et nouvelle boîte de Pandore nucléaire. Cette boîte est percée de telle sorte que la DS industrie Ornés de tous les dons scientifiques et techniques, laisse échapper tous les nouveaux mots de l'humanité. Et oui, les nouveaux mots de l'humanité, ben voilà, le, les mésothéliomes liés à l'amiante, les, les cancers liés aux radionucléides, mais aussi euh, euh, à des molécules organiques de, de la chimie de synthèse. Euh, on a beaucoup des mots actuels euh, qui sont liés directement aux activités industrielles humaines. Et toi, tu Alors, avec les mots les Oui, je parle avec les mots OTS. D'accord, voilà. c'est pas du mal. Non, les, les, M, les mots MAUX euh, font plus mal... À la tête À la fois, parfois, à la tête, mm -hmm. et je dirais... Que les mots Parce qu'un qu les... mot à la tête, ça peut faire mal. Exactement, mais il y a les bons mots et les mauvais mots, mais par contre en AUX, tous ces mots-là sont mauvais. Donc la lente espérance, parce qu'il ne faut pas oublier que dans l'Antiquité, le, le, le mythe de la boîte de Pandore, et au début ce n'était pas une boîte, hein. il s'agissait d'une amphore, je tiens à le préciser, mais bon, les images il faut les, les remplacer dans les paraboles, donc le, la, la mythe de l'amphore, elle était ouverte, et sortait tous les fléaux de l'humanité, mais, mais on nous disait que l'espérance était tellement lente qu'elle était restée au fond de l'enfer. Donc au fond de la boîte, on avait pu refermer la boîte, il restait l'espoir. Mais là, avec cette boîte de Pandore nucléaire, la lente espérance, vu que le fond est percé, elle n'a pas de fond, ben cette fois-ci elle prend la clé des champs, où elle nous attend patiemment. Et effectivement, la seule espérance que nous ayons, c'est de retourner à la nature. Et c'est pour ça que la boîte de Pandore nucléaire n'a pas de fond. Pour laisser s'échapper l'espérance qui retourne à la nature et donc notre seule espérance est dans la nature et donc voyons maintenant comment tout ça s'est passé parce que il faut comprendre que ces réserves épuisables qu'elles soient charbon gaz naturel ou pétrole qui représentent plus de 80% de l'énergie euh, primaire consommée sur terre et euh, eh bien elles se sont pas formées en quelques siècles elles se sont formées en, pendant des millions d'années et à partir de ressources qui ont qui ont existé il y a 200 millions d'années donc maintenant on va essayer de voir en combien de temps est-ce qu'on est en train de cramer tout ça donc en 1809 1809 2019, donc il y a exactement 200 ans, des scientifiques sont envoyés par le tsar de Russie pour étudier le potentiel économique de Petrusoleum euh, dans le, à, à Bakou, parce qu'il y a toute une région euh, où naturellement il y avait des, des nappes de surface, donc il y avait du, il y avait du pétrole qui se vintait, euh, et donc on voulait savoir si ça avait un potentiel économique. Alors les conclusions des scientifiques euh, du début du 19e siècle en Russie ont été « Le pétrole est un liquide minéral, donc déjà euh, grosse erreur, dépourvu de toute utilité, de par sa nature, c'est un liquide gluant et nauséabond. Le pétrole ne peut être employé d'aucune façon sauf à lubrifier les roues des charrettes indigènes. Donc voilà euh, quel est l'avis euh, en 1809 sur la ressource pétrolière. Donc il va falloir at attendre 50 ans, donc un demi-siècle pour que nasse l'industrie pétrolière. Alors on le devra à Edwin Drake qui va être le premier à extraire du pétrole en forant un puits en Pennsylvanie en 1859. Donc on voit bien exactement un demi-siècle après que les scientifiques russes aient dit le liquide nauséabond ne peut servir qu'aux indigènes à lubrifier leurs roues. eh bien, on va avoir le, un début d'exploitation industrielle du pétrole par Edwin Drake en Pennsylvanie. Aujourd'hui, nous savons que le pétrole est d'origine biologique. En deux siècles, nous avons dé, dilapidé de manière inéquitable une ressource non renouvelable qui avait mis 200 millions d'années pour se constituer. Alors, moins de 200 ans, 200 millions d'années. On voit qu'il y a un rapport de 1 pour 1 million. Ça veut dire qu'une année de consommation humaine de pétrole représente 1 million d'années de, de, de travail euh, géologique, biologique, avec euh, la subduction, euh, donc on voit bien qu'on qu a dilapidé et quand je dis qu'on l'a dilapidé de manière iné inéquitable c'est qu'actuellement sur Terre, il y a 20% des 7 milliards d'hommes euh, qui vivent avec la santé, avec une expérience de vie, avec de l'éducation, euh, euh, entre guillemets, en ne souffrant pas de la faim, bien qu'il y ait en, en France et en Allemagne et en Europe et aux États-Unis beaucoup de gens qui souffrent de la faim et qui, et qui vivent dans la rue. Mais disons, Globalement, il y a 20% de la population de la Terre qui a les fesses dans le coton, mais par contre il y a 80% de l'humanité qui, elle, ne, ne, ne profite pas de toute cette énergie qui a été dilapidée. Donc on voit bien que... C'est ce, ce, une spoliation. Non, on voit bien qu'aujourd'hui... C'est une spoliation, mais aujourd'hui, tous les, les collapsologues, là, tous les faux prophètes de la collapsologie, en commençant par notre ignoble premier ministre avec Nicolas Hulot, qui viennent nous sortir leur, leur, leur infâme... C'est un prophète Oui, oui parce qu'ils parce que disent, ils ont lu un livre, alors oui, collapse, alors l'effondrement, c'est terrible, le monde s'effondre. Non, ce n'est pas le monde qui s'effondre, le monde industriel s'effondre. Et donc moi, je trouve ça extrêmement réjouissant, parce que euh, je suis un peu comme Gramsci, c'est-à-dire je pense que le monde industriel empêche le monde post-industriel de naître et que justement cet effondrement va permettre une naissance. J'ai une question de Renaud Jean-Pierre en direct. À partir de quand le pétrole a-t-il été transformé en carburant automobile Eh bien, le pétrole a été transformé en, en carburant et, et, et aussi en pétrole lampant. Eh bien, à partir de 1859. C'est-à-dire que Edward Drake, euh, quand il Avant a... l'automobile. Avant l'automobile, effectivement, euh, la, la, le plus grand débouché du pétrole a été le pétrole lampant. Mais très rapidement, ont été mis au point à la fois les moteurs à combustion interne qu'on appelle improprement moteurs à explosion, et aussi euh, ben le diesel va être mis au point, qui va utiliser la partie huile du pétrole. Donc, lui, c'est un moteur thermique aussi, mais elle travaille avec de l'huile, comme, comme les réacteurs d'avion. Donc les, les diesels sont des huiles l'essence les, ben justement ce sont des essences et après en dessous on a les, les bitumes et on a toute une gamme de produits et de molécules qui à l'arrivée c'est à dire au moment de la seconde guerre mondiale on va avoir le développement de la pétrochimie et donc les, tous les plastiques de synthèse qui aujourd'hui sont un, un, un terrible problème écologique parce que même certains d'entre eux sont des perturbateurs endocriniens et surtout ils se dégradent. Il faut parfois des centaines ou des milliers d'années pour qu'ils se dégradent et quand ils sont dégradés, ils sont d'autant plus dangereux qu'ils deviennent invisibles mais ce sont des molécules qui peuvent interférer, justement parce qu'elles sont proches de molécules organiques, avec euh, des, de la physiologie de nombreux êtres vivants. Donc, cette origine... Transformation. Exactement. Donc, il faut voir que cette mortelle consumation, parce une consommation, parce qu'il s'agit d'une consommation... Excuse-moi, je te coupe. Oui. Par rapport à ton explication, euh, Jean-Pierre voudrait une précision. Oui. Donc, le diesel fut le premier carburant Non, l'essence les, et le diesel furent les premiers carburants. Les deux Là, Oui. Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est que technologiquement, l'arrivée euh, de l'essence et du diesel ne fait pas disparaître le charbon. Au contraire, l'humanité n'a pas arrêté d'augmenter sa consommation d'énergie. C'est-à-dire l'essence le, et le diesel ne font pas disparaître le charbon, ils vont faire disparaître la machine à vapeur. On consomme de l'énergie euh, charbon, etc. fossile, depuis quand On consomme du, du charbon depuis la révolution industrielle anglaise, vu que les anglais ont été les premiers à exploiter le charbon, et donc cette révolution-là, effectivement, elle date de, de, de, de deux siècles. C'est-à-dire que c'est effectivement au début du 19 e siècle, donc à, à la fin du 18e siècle, début du 19e siècle, euh, on va se mettre à exploiter l'énergie, la houille, euh, le charbon parce que justement les forêts euh, ne suffisent plus. Et tout à l'heure je vais parler justement du rapport, euh, ce qu'on appelle la tonne équivalent pétrole euh, par rapport au bois sec, au charbon, euh, au pétrole brut, l'énergie contenue dans le pétrole brut et après par rapport à l'uranium parce qu'il va falloir parler aussi de l'énergie du nucléaire. Mais il faut bien comprendre que le pétrole comme le charbon n'est pas uniquement une énergie c'est aussi une matière première c'est-à-dire les revêtements de nos routes euh, les plastiques voyons bien que les automobiles aujourd'hui contiennent... Qu'est-ce qu'on fait comme matière première avec le charbon Comme matière première avec le charbon oui. eh bien anci Anciennement avec le charbon on peut même fabriquer de, de l'hydrogène et on peut fabriquer des molécules organiques. C'est-à-dire que le charbon n'est pas limité aux centrales thermiques et, et à fabriquer de la vapeur pour faire tourner des turbines comme dans une centrale nucléaire. C'est-à-dire Il faut bien comprendre qu'aujourd'hui, l'électricité consiste à transformer une énergie thermique en énergie mécanique qui elle-même, à travers l'alternateur, devient énergie électrique. Donc ce sont des pertes énormes. C'est pour ça qu'on parle d'énergie primaire. Alors que l'électricité, bah, c'est une énergie secondaire. Donc on, on, va, on va voir tout ça... Pourquoi primaire, secondaire la Primaire, secondaire, c'est parce que, euh, par exemple, l'hydrogène, c'est pas une énergie primaire. L'hydrogène, euh, elle est en petite quantité dans l'atmosphère, dans la nature. Non, l'hydrogène que l'on utilise, elle est produite à partir soit de gaz naturel, soit de charbon avec de l'énergie. Et donc, euh, eh, produire de l'hydrogène consomme de l'énergie. Donc dire que l'hydrogène est l'énergie du futur, c'est faux. Euh, l'hydrogène euh, est une forme que peut prendre l'énergie, une forme chimique de, de l'énergie, enfin le dihydrogène. mais ce n'est pas la panacée, il n'y a pas de panacée. C'est-à-dire que c'est ce qu'on va comprendre tout à l'heure. Donc, je, je parlais d'une mortelle consommation, dans le sens de brûler, consumériste, qui est un orgiaque euh, baptême commercial et industriel qui a des conséquences irréversibles. Alors pourquoi irréversible Parce que quand une espèce disparaît, comme par exemple quand il y a eu, euh, quand, quand il y a eu euh, la plateforme qui a explosé dans le golfe du Mexique, eh bien il y a, il y a eu euh, euh, des pélicans euh, et certains animaux qui ont définitivement euh, disparu. Voilà. Et là, ben, avec euh, cette catastrophe euh, sur 2000 km de côte au nord-est du, du Brésil, eh bien effectivement, euh, déjà, les scientifiques on, euh, savent que, notamment au niveau euh, des cétacés, il y a des cétacés qui vont euh, disparaître à cause de cette pollution. Ce qu'il faut voir tu comme Tu sais si ça touche euh, Cancun euh, Non. non, je, non. Je, Géographiquement, je ne sais pas. Je sais que c'est le nord-est, c'est ça qui avait été touché par la grande sécheresse euh, euh, je crois dans les années euh, 70, hein, mais surtout ce pétrole, comme il est très lourd, il va sur les fonds et donc tous les arthropodes, euh, les crabes, les, vont être, euh, le, les fonds vont être recouverts de pétrole, donc eux ils sont morts. Et donc il y a toute une chaîne, c'est toute la chaîne alimentaire qui est impactée, parce qu'il faut, il faut bien voir que les océans euh, font partie, des, des, c'est une chaîne alimentaire mais qui est fragile, elle est déjà impactée par la surpêche impactée par les pollutions, ben, la pollution de Fukushima a, a, a envoyé énormément de césium-137 dans, dans les océans, euh, elle est impactée aussi par la déforestation, parce qu'il faut bien voir que quand en Amazonie on brûle ou on, on déforeste, et eh bien très rapidement la couche de terre est entraînée dans les fleuves, qui va en mer, qui nourrit le plancton, le zooplancton, mais en fin de compte on crée des déséquilibres. Et ces déséquilibres dans les chaînes alimentaires, on finira par les payer extrêmement cher. Et donc, les espèces vivantes payent à un très lourd tribut, surtout celles qui disparaissent, ce tribut est définitif, elles ne reviendront jamais. Donc pour assurer l'accès à ces ressources énergétiques, et ça c'est notre problème, parce que cet accès est stratégique, et eh bien les armées, leur budget et leur influence abîment voire anéantissent tous les jeunes fonctionnements démocratiques. Donc aujourd'hui, tous les tartufs qui pleurent sur la démocratie ou les candidats soi disant écologiques à des élections, eh bien ce sont des gens qui enterrent la démocratie parce que, parce que le système de délégation de pouvoir est un système voulu par les systèmes militaro industriels justement pour mettre fin à la démocratie cest on te fait croire que la majorité, c'est la démocratie. Et comme à travers les médias, on peut manipuler les gens, c'est pour ça d'ailleurs que nous faisons nos émissions radar, pour essayer de faire un petit peu de débourrage de crâne, ce que faisait à l'origine le canard enchaîné pendant la Grande Guerre, qui devait être la, la, la der des der. vous savez, la guerre de 14-18. Donc nous, on fait ça un petit peu par rapport à la Grande Guerre, cette Troisième Guerre mondiale, qui est commencée depuis des décennies, et qui est une guerre, à la fois militaire et économique, euh, extrêmement dure et surtout extrêmement inquiétante, vu qu'il semblerait que la dictature euh, de la République populaire de Chine soit en train de la gagner, et ben voilà, comme exemple de démocratie, on fait très légèrement milieu Voilà, donc, les jeunes démocraties, donc ça a un impact sur la démocratie, le fait de, de surexploiter ces ressources non renouvelables et puis bah, on le voit aussi bah, pour euh, nos jeunes amis euh, saoudiens qui le payent euh, dans leur chair et qui voient leur liberté d'expression euh, elle n'est même pas anéantie, elle est niée totalement donc ces sociétés de gaspillage ne, ne peuvent devenir que des sociétés polissées et militarisées et donc on le voit bien euh, que ce soit Ali ou Rémi, pour Ali Mohamed Al-Nimer et pour Rémi Fraisse, ils le payent, ils l'ont payé ou ils peuvent le payer de leur vie. Bonsoir. Tu peux nous rappeler un peu euh, Ali à Ali euh, Ali Mohamed Al-Nimer, euh, qui est. Est-ce que tu as présenté l'affiche Voilà, qui est, qui est le, ne, le neveu, enfin, qui est toujours le neveu du principal opposant à la famille Saoud, sauf, sauf que lui a été décapité avec 40 autres Saoudiens. En 2016 euh, fait partie de jeunes qui ont été euh, emprisonnés parce qu'ils ont participé à des manifestations non violentes dans le cadre du printemps arabe en 2011. Qu'ils auraient avoué sous la torture Non après sous la torture ils ont avoué des actes terroristes qu'ils n'ont pas commis parce que lorsque l'on te torture tu es prêt à avouer que tu as violé ta grand-mère et, euh, et mangé le poisson rouge mais, mais à partir de là ils ont été condamnés à mort pour terrorisme par, par euh, une monarchie confessionnelle qui est une des principales financières, avec euh, le Qatar et les Émirats arabes unis, de ce qu'on appelle le terrorisme, le terrorisme islamique, qui a peu de choses à voir avec l'islam. Donc, fermons cette parenthèse intéressante et revenons. Donc, la production de pétrole brut, qu'est-ce que c'est Eh bien, la production de pétrole brut, elle est passée de 66 millions de barils par jour en 1979, année de la fuite du chat d'Iran et du suicide de M. Robert Boulin, euh, à 56 millions de barils par jour en 1983. L'Union des républiques socialistes soviétiques reçoit son coup de grâce économique, sanitaire et social avec la catastrophe nucléaire perpétuelle de Tchernobyl, fin avril 1986. Le niveau de production de 1979 ne sera retrouvé qu'en 1993. Cette année-là, une explosion dans une installation nucléaire secrète de Sibérie occidentale forme un panache de radionucléides dont le nombre de victimes est encore aujourd'hui inconnu. C'est aussi ben, l'année du suicide, on va appeler ça comme ça, de Monsieur Pierre Bérégovois. Aujourd'hui, la production mondiale de pétrole brut est d'environ 100 millions de barils par jour. 100 millions de barils par jour, soit l'équivalent de 13,7 millions de tonnes de pétrole brut, ce qui correspond à environ 159 gigawattheures d'énergie, soit environ 22 watts par être humain. C'est-à-dire euh, à, à peine une heure de consommation électrique d'un ordinateur portable par jour. C'est pas les water closed. Non, ce sont les « watts. Euh, ce, ce sont des Watt heures comme ceux que, qui s'affichent sur votre compteur Linky quand il ne se met pas à, à brûler. Voilà, parce que. C'est semble... donc pas du coton, la Watt. Non, exactement. Alors il semblerait oui qu'il y a eu 20 appartements et que l'incendie soit démarré d'un compteur Linky. Tu es pense passé que... Mickey, au fait. Ah non, moi j'ai je, je, entre guillemets la chance d'être propriétaire, sinon je serais à la rue, euh, vu que je suis encore au RSA et encore, comme j'ai été radié du nombre des demandeurs d'emploi alors que je suis intermittent des spectacles, euh, il est possible euh, que le conseil départemental me retire mon RSA, mais bon, comme il semblerait que ce soit illégal que j'ai été radié, vu que les gens qui ont le numéro de Rome des professions de journaliste ou d'intermittent, normalement on devrait être épargné par ces par contrôles de recherche d'emploi, mais moi visiblement on a fait exception, peut-être parce que je fais des émissions bimensuelles qui écornent un petit peu Avec revenu non, bah non quoi, de manière Sans revenu. Compl complètement euh, euh, bénévole, bien sûr. Le Surtout libre. ligne. Bah, bien sûr, mais le travail, travail ne signifie pas revenu. Euh, il faut que les gens se sortent ça de la tête. Euh, les gens qui gagnent des milliers d'euros par mois, il ne faut pas qu'ils croient qu'ils les gagnent grâce à leur travail, non. Ils sont en train de partager le pillage du monde avec une grande entreprise qui les embauche, point barre, c'est tout. Ce euh, que il... tu fais, c'est plutôt d'information, tu passes un message ben, J'essaie de faire de l'information. Donc là on voit, on voit bien que, en fin de compte, pour plus de 7 milliards d'habitants, toute l'énergie consommée par jour, et euh, par, euh, toute l'énergie produite par jour par le pétrole, représente moins de 22 Wh par être humain, c'est-à-dire à peine une heure de fonctionnement d'un petit ordinateur portable. Donc euh, on voit bien qu'il y a d'énormes inégalités sur Terre. Donc ce pétrole, il représente le tiers de toute l'énergie primaire consommée par l'espèce humaine, aujourd'hui. Le charbon représente presque un, un deuxième tiers, et pétrole, gaz et charbon, donc les, les, les trois grosses énergies fossiles d'origine biologique et géologique, représente plus de 80% de la consommation d'énergie privée. Donc, aujourd'hui... Est-ce sur... que l'eau est une énergie Non, l'eau n'est pas une énergie, non. Bah on non, peut l'utiliser, ou pas, comme énergie bah, L'eau, on peut la, la craquer euh, par électrolyse ou... Ou, euh, ou de manière thermique, en la faisant ré réagir chimiquement pour récupérer l'hydrogène. Mais en fin de compte, on va transformer une énergie en hydrogène, mais l'eau elle-même n'est pas de l'énergie. C'est-à-dire quand on fabrique... Si on la transforme en vapeur Voilà, oui. Quand on fabrique euh, le, de, de l'oxygène et de l'hydrogène liquide... Euh, avec et... la vapeur ah, avec, avec de l'eau, souvent. Mais l'eau et la vapeur, ça devient de l'énergie. non euh, là, Oui, mais c'est... Non, ce n'est pas différent, mais là, la vapeur, c'est de l'eau qui, qui a transformé une énergie thermique, donc elle, elle, avec un litre d'eau, quand, quand elle est transformée en vapeur à pression atmosphérique, ça fait 600 litres de vapeur, et donc ces 600 litres, quand tu les passes dans les pistons d'une machine à vapeur ou dans une turbine à vapeur, eh bien elle va actionner les eaux ou les pistons, et on va récupérer une énergie mécanique qui elle-même va pouvoir être transformée par induction, en énergie électrique. moi Je ne vais pas rentrer ces techniques, mais ce qu'il faut savoir, c'est pour ça qu'on va parler d'énergie sous forme de Watt, donc de, de puissance et de, et de, et de Watt-heure, donc de, de puissance par unité de temps, pour que les gens aient, se rendent compte un petit peu, parce que eux, ils savent très bien, ils payent une consommation en kilowattheure et c'est beaucoup plus parlant euh, pour le public. Donc voilà, 80%. Justement, le Watt, c'est quoi le, le Watt, je crois que c'est l'énergie euh, qu'il faut pour porter un litre d'eau, euh, pour élever la température d'un litre d'eau d'un degré. D'accord. Voilà. Donc, pétrole, gaz et charbon représentent 80% des énergies primaires consommées. Et tout le reste, donc les 20% restants, ce sont les autres sources d'énergie, qu'elles soient renouvelables ou pas, qu'elles soient fossiles ou pas. Et donc, ça représente moins de 20% des énergies primaires consommées. Mais, dans cette brève et suicidaire énergétique planétaire, les sociétés militaro-industrielles fondent leur hégémonie militaire sur le nucléaire. En effet, la part de production euh, énergétique des dangereuses 457 bouilloirs diaboliquement électrogènes, donc les réacteurs euh, nucléaires, représente moins de 5% de la consommation mondiale d'énergie. Mais par contre, c'est la seule source d'armes nucléaires et thermonucléaires. Et donc on voit bien que les cinq grandes puissances militaro-industrielles que sont la République populaire de Chine, le Royaume-Uni, la France, les États-Unis d'Amérique et la Fédération de Russie, ont tout intérêt à être membre permanent du conseil de sécurité de l'Organisation des Nations Unies car ils y exercent un droit de veto inconditionnel qui leur permet de dire à n'importe quel autre pays tu fermes ta petite bouche comme le fait parfois M. Jean-Luc Mélenchon par rapport aux élèves en école de journalisme. Voilà, donc les activités nucléaires si elles représentent moins de 5% des énergies primaires consommées par l'humanité, et eh bien elles produisent quand même des monceaux de dangereuses et durables déchets ingérables. Les activités pétrolières nous confinent dans l'illusion d'une abondance en envahissant nos vies, avec des matières plastiques de synthèse dont la grande majorité ne sont pas recyclables et dont certaines sont même des biocides ou des perturbateurs endocriniens. Donc, cette équation funeste, nucléaire et pétrolière. Alors, pourquoi je parle de nucléaire et pétrolière C'est que, bien, euh, les États-Unis d'Amérique et le gouvernement de Trump ont permis à l'Arabie Saoudite, qui est, qui est un pays qui en manque cruel d'énergie. quoi. Qu'est-ce qu'ils ont Ils ont juste le soleil. Ils ont quelques puits de pétrole, mais bon, eh bien ils ont ouvert une centrale nucléaire. Ben bah oui, parce qu'ils aimeraient bien avoir des bombes nucléaires et thermonucléaires, l'Arabie Saoudite. Donc on voit bien, il y a une équation mortifère entre pétrole et nucléaire. Nous sommes dépendants du pétrole. Mais nous ne sommes pas dépendants du nucléaire. Aujourd'hui, n'importe quelle État-nation aurait intérêt, si elle possède des arsenaux thermonucléaires, à les démanteler. Parce que ça ne protège de rien. Regardez, le pays qui a le plus gros arsenal thermonucléaire de la Terre, ce sont les États-Unis d'Amérique. Qu'est-ce qui aura arrivé le 11 septembre 2001 Ah bien oui, une menace diffuse. Tu vois, même sans parler du fait que non, une menace diffuse, contre laquelle une arme thermonucléaire ne peut rien. Donc on voit bien que les armes thermonucléaires, ce sont des armes de terreur vis-à-vis des peuples, pas vis-à-vis -vis des États. C'est pour que tous les peuples du monde fassent caca mou et ferment leur bouche. Donc, n'oublions pas par exemple, là il y avait les Catalans avec nous, place de la République. Pourquoi, Pourquoi la dictature espagnole a survécu jusque dans les années 70 Contrairement à la dictature italienne, contrairement à la dictature portugaise et contrairement à la dictature allemande. C'est que tout simplement, elle était soutenue par les États-Unis d'Amérique. N'oublions pas les, les deux bombes thermonucléaires américaines qui tombent sur le territoire de Franco. Et comment on va récupérer, dont une qui est ouverte, on va récupérer à la fois la terre, le plutonium, on va en récupérer une au, au fond, de la, au fond de, la, de la mer. Et là, qu'est-ce qui va se négocier avec Franco l'entrée de l'Espagne dans, dans ce qui était à l'époque la, la communauté économique européenne avec la perspective que le dauphin nommé par Franco donc Juan Carlos qui, est, qui a été roi d'Espagne devienne le, le, le roi de cette monarchie donc on voit bien que ce que vivent aujourd'hui les Catalans en Espagne, c'est la continuité de ce qu'ont voulu les États-Unis d'Amérique depuis 1945, c'est-à-dire depuis la Seconde Guerre mondiale, depuis qu'ils ont signé avec le grand-père Saoud, de manière unilatérale, la reconnaissance de l'Arabie saoudite. Donc tout ça a, nous est imposé par les États-Unis d'Amérique, et aujourd'hui, effectivement, il n'y a pas euh, de politique européenne Autonome, vu que l'Europe est à la fois l'otage euh, de la Fédération de Russie, qui est bah, l'ancienne dictature, euh, euh, et je ne je devrais même pas dire ancienne, qui est la dictature métamorphosée, de la même manière que l'Espagne pseudo-démocratique et le franquisme métamorphosé. c'est pas parce qu'on sort les, les, les, la carcasse euh, de Franco de son ignoble mausolée que le fascisme espagnol a disparu. Qu'est-ce que c'est que le fascisme Le fascisme, c'est d'imposer ses idées par la force. Et le rage, le rage de l'Union Européenne, qu'est-ce qu'il fait Eh bien, il laisse faire un État membre comme l'Espagne et on persécute et on condamne à des peines de prison ferme entre 9 et 13 ans des élus catalans qui ont eu le culot d'organiser... Un référendum non violent qu'ils ont remporté, donc qui ont eu le culot de faire jouer la démocratie et l'autodétermination des peuples. Alors attention, je, je ne me prononce pas euh, sur le fond politique, moi je ne me sens pas proche des indépendantistes catalans au niveau politique, par contre je suis un démocrate et j'estime que c'est une atteinte inacceptable à la démocratie que des élus soit condamnés à des peines de prison pour des opinions et pour avoir organisé un référendum. Nous en France, on, on a eu un référendum d'initiative présidentielle le 29 mai 2005 que les peuples français ont remporté. Pourquoi je dis les peuples français Parce que je parle des Bretons, des Basques, des Catalans, il y en a aussi en France, voilà, des Bernais, enfin, de, de ce, des peuples français. On a majoritairement voté contre un projet de traité de constitution écrit par M. Valéry Giscard qui hein, Quelle été, donc on l'a refusé le 29 mai 2005 et Nicolas Sarkozy, après avoir soudoyé euh, le Sénat et euh, les députés qu'il a réunis en congrès, leur a fait voter le traité de Lisbonne qui est copie conforme de ce qu'on avait refusé. Donc il y a un déni de démocratie, cette Union européenne s'impose à nous avec ses commissaires intergouvernementaux non élus qui écrivent les lois en concertation avec les lobbies qui siègent au sein de l'Union européenne. Donc c'est une corruption légalisée d'un système antidémocratique qui nous est imposé. Et ce sont ces gens-là qui, qui euh, laissent faire euh, le déni démocratique espagnol non, effectivement en Europe parce que l'Union Européenne n'est pas l'Europe eh bien il faut euh, mettre fin au pouvoir délégué qui est complice de, de, ces, de ces dictatures euh, commerciales, militaro-industrielles où les états-nations sont aux ordres des transnationales je dis bien aux ordres voilà et quand aujourd'hui on a des fonctionnaires de police qui sont égorgés au sein de la préfecture de police. Il faut bien comprendre que peut-être que le gouvernement français, à travers le groupe Total et le grand gisement de gaz arctique qui va représenter un tiers de la consommation mondiale bientôt, en accord avec la Fédération de Russie, ont peut-être effectivement permis aux drones de zigzaguer entre les camions radars du prince Mohamed Ben Salman pour aller euh, détruire à 50% ses capacités de raffinage. Donc, effectivement, ça a pu mettre en rogne ce dictateur qui n'est pas tendre. Voilà, donc, aujourd'hui, on, on vit dans l'illusion dans d'une abondance avec ces matières plastiques de synthèse qui envahissent nos vies. Mais alors, cette, cette équation funeste nucléaire et pétrolière, elle nous oblige à pragmatiquement oublier les illusoires voitures électriques et à ouvrir les yeux sur tous nos démons automobiles adorés. Oui, le transport, qu'il s'agisse de moteurs à combustion interne, essence ou diesel, qu'il s'agisse de, de, de moteurs électriques, quand on voit l'équation planétaire de l'énergie primaire, on se rend compte que tout ça, c'est une criminelle illusion. Parce que les automobiles ne peuvent pas être généralisées, qu'elles soient électriques ou, ou à combustion interne, au monde. Parce qu'il n'y euh, aura pas assez d'énergie simplement pour les faire fonctionner. Donc comment, comment imaginer un monde post-industriel qui soit viable et vivable voilà. Comment renouer avec les résiliences naturelles Voilà. Ça, c'est une vraie question euh, qui, politique et écologique. Donc, c'est une des raisons, justement, cet épuisement, qui a permis au physicien français Gabriel Chardin, qui est un chercheur au CNRS, d'expliquer pourquoi aucune civilisation extraterrestre ne nous a encore rendu visite, alors que notre galaxie compte plusieurs centaines de milliards de planètes. Une question très sérieuse, connue sous le nom de paradoxe de Fermi. Alors effectivement, ce physicien, par calcul, il s'est rendu compte qu'une civilisation qui allait exploiter à outrance, comme c'est le cas actuellement des civilisations militaro-industrielles terrestres, qui ont 200 ans, eh bien allait en quelques siècles, parce que oui, il reste peut-être encore à 200 ans de pétrole, même s'il en restait le bout. Mais pas pour tout le monde. Hein. Donc dans des sociétés injustes et militarisées. Mais de toute façon, en quelques siècles, des civilisations militaro-industrielles vont cramer l'ensemble de leurs énergies. Et donc, obligatoirement, elles vont s'effondrer, entraînant peut-être avec elles euh, l'ensemble du, du biotope de la planète. Donc c'est pour ça, c'est pour ça que malgré, malgré statistiquement ce nombre, ce nombre de planètes dans notre seule galaxie, c'est pour cela que nous n'aurions pas de contact. Et donc l'humanité peut être une espèce rare qui passera ses, ses, ses, cette enfance et ce début d'adolescence difficile en, en sortant, de, de je dirais oui comme, comme un junkie de cette dépendance euh, au pétrole cette dépendance au pétrole même si en France à cause du fait d'un développement euh, surdimensionné c'est à dire que c'est le pays où par habitant il y a plus le plus d'énergie nucléaire de produite et eh bien en France on a à la fois la dépendance au pétrole et aussi on a des industries junkie à une énergie électrique Nucléaire qui fut un temps bon marché mais qui va être de plus en plus cher Là, on va se poser le problème des démantèlements et du stockage et du gardiennage des déchets donc le démantèlement qui d'ailleurs n'est pas possible j'en ai déjà parlé il vaut mieux la sanctuarisation donc on fera une émission à nouveau sur le nucléaire on en aura malheureusement l'occasion avec les catastrophes qui nous pendent au nez voilà donc Sommes-nous enfin à même de comprendre ce que messieurs Alexandre Grothendieck, un grand mathématicien qui avait écrit Éléments de géométrie algébrique, et aussi le mathématicien, le mathématicien ukrainien Grigori Peralman, voilà, qui a résolu la, conju la, la conjecture de Poincaré, et les meilleurs, les meilleurs mathématiciens du monde. Ont mis plus de 4 ans avant de s'apercevoir qu'il avait vu juste. Donc, pour vous dire euh, le genre de génie que c'est. Donc, c'est à la fois euh, Grothendieck et, euh, et le mathématicien euh, Perelman se sont retirés du monde. C'est-à-dire que moi, je pense qu'un un homme capable de faire une règle de 3 et qui s'intéresse un petit peu au problème de l'énergie comprend l'impasse euh, que sont les sociétés militaro-industrielles. Mais alors, imaginez des génies mathématiques. Comme, euh, comme ces deux grands euh, personnages, euh, euh, on comprend mieux pourquoi ils refusent les médias et tout ça. Comment ils veulent s'extraire de ce monde parce qu'ils le savent intrinsèquement mortifère. Et il faut bien comprendre qu'au euh, niveau d'Alexandre Grotenby qui s'était retiré du, du, du monde sciemment et il avait fait partie et il fait même encore pour moi partie, parce qu'il n'est il est, il est, il est, il est pas mort, euh, ses idées sont loin d'être mortes, au contraire, ses idées vont, sont, peuvent être les piliers du monde post-industriel de demain, comme, comme celle de M. François Partant, qui est aussi un Français, l'inventeur de la décroissance, parce qu'il il a été parmi les premiers écologistes à dire, voilà, euh, on doit retourner euh, à la résilience naturelle, donc il s'est extrait du monde, il a vécu simplement... Euh, il a vécu comme nous allons devoir vivre c'est à dire non pas comme ont vécu nos arrière-grands-parents parce que loin de moi l'idée de vouloir faire en sorte que, que nous mourions de maladies qui ne soient plus vaccinées ou que, ou que, ou, ou que nous, nous, nous vivions euh, euh, dans des conditions où il n'y ait plus d'éducation et que petit à petit euh, il y ait moins de 10% de la population qui s'agirait réécrire non je ne, je, ne, je ne vais pas faire la promotion de l'analphabétisme et euh, ni même être sottement anti-vaccinal, étant donné que les gens qui luttent contre les vaccins imposés ne sont pas contre les vaccins, mais sont contre le fait qu'on impose des vaccins avec des additifs dangereux, notamment euh, de, de, de l'aluminium, des oxydes d'aluminium, mais aussi qu'on impose des vaccins euh, à de jeunes enfants qui n'ont pas lieu d'être. Donc, euh, il faut voir que cette société consumériste est tenue par des laboratoires et que ben, quand on était sous le joug nazi entre 40 et 45, et ben en 41, on a supprimé euh, le diplôme d'herboristerie qui n'a jamais été réétabli et, et l'Ordre des médecins a été créé, qui est un ordre corporatiste. Et aujourd'hui, l'Ordre des médecins a retiré la spécialité de médecin homéopathe et on retire les remboursements sur les médicaments homéopathiques. Donc c'est loin d'être anodin, c'est une prise de pouvoir euh, des transnationales euh, de la pharmacie, et qui, qui étaient les pères de ces transnationales Eh bien, Iggy Farben, Iggy Farben qui a été démantelé, et, et bien, euh, par exemple, Bayer qui a racheté Monsanto, Monsanto qui a participé à mettre point l'arme nucléaire américaine, et eh bien, le regroupement, euh, mon, euh, euh, le rachat plutôt permis par, par le rage de l'Union européenne, le rachat par Bayer de Monsanto, c'est pour moi la reconstitution de ce que n'a jamais été Farbonne, c'est-à-dire d'un pôle chimique et biochimique planétaire qui impose une médecine mortifère, qui a peu de soucis de la santé des peuples, mais par contre qui a grand souci des dividendes de ses actionnaires. Donc c'est extrêmement important ce que je dis là, parce qu'on a, on a euh, Annie Ebomoni, une, une chercheuse de l'Inserm, qui, qui a écrit euh, un livre très intéressant à ce sujet, donc ce n'est même pas la science dévoyée, c'est même pas la science instrumentalisée. C'est qu'aujourd'hui, la science, oui, euh, dans le cadre du financement des recherches, dans le cadre de ce qui existe aujourd'hui, parce que le CEA, le commissariat à l'énergie atomique, que Nicolas Sarkozy a, a allongé, ses commissariats à l'énergie atomique et aux énergies alternatives, pas renouvelables, alternatives, eh bien. Ce commissariat, il fagocite énormément d'argent de la recherche, ce qui fait qu'aujourd'hui beaucoup de recherches ne peuvent se faire que par l'intermédiaire du CEA. Et ça aussi, le démantèlement du CEA est une chose extrêmement importante parce qu'il a été imposé par le gouvernement provisoire sans vote en 1945. Voilà, et donc il va falloir passer par le peuple pour euh, démanteler l'ordre des médecins, démanteler la FNSEA, démanteler le CEA. Euh, et démenter même la République pour arriver à une démocratie directe locale qui se structurera au-delà des nationalités en une démocratie directe planétaire. Et donc au lieu d'avoir ce grand désordre occidental qui ose s'appeler nouvel ordre mondial, donc qui n'a rien de nouveau et qui n'a rien d'ordonné, L'insubordination non-violente active à travers des comités de résistance insubordonnée doit poser les bases locales d'un monde unifié à travers la paix des peuples, la paix interpopulaire. C'est pour ça que le nationalisme et l'internationalisme, on doit y mettre fin et eh bien moi je le dis, moi l'international j'y mets fin, le nationalisme j'y mets fin, le régionalisme j'y mets fin parce qu'il faut arriver au peuple et les peuples ne sont pas que les peuples humains quand je parle de cette nappe de pétrole qui arrive vers les zones de reproduction des cétacés eh bien les cétacés ont conscience d'eux-mêmes les cétacés ont un langage plus complexe que le langage humain on a à apprendre de beaucoup d'espèces animales et c'est pour ça que je parle des peuples animaux. Et pour moi, il faut l'organisation des peuples unis, ce que j'appelle « Up, united people » comme « montée ». Au lieu de cette descente aux enfers des mondes militaro-industriels, moi j'appelle à la montée des peuples, mais avec les peuples animaux parce que une des sciences du futur, pour justement ne plus avoir de biocides, de pesticides, eh bien, c'est de pouvoir parler aux champignons, de pouvoir parler aux insectes et de concevoir des cultures où il y a des zones pour les limaces et pour les escargots, des zones pour certains types d'insectes qui conduisent soi-disant ravageurs. Mais non, ils font partie de l'écosystème. L'homme doit apprendre à partager. Les, les... Avec la limace, c'est pas facile. Si, parce que quand tu, quand tu conçois bien les zones de culture, eh bien, il y a des plantes qu'adorent de euh, les invertébrés et tu fais des zones où tout naturellement... Tu as eu des problèmes, as une époque avec des limaces Oui, mais les problèmes, je les ai résolus comme ça. ça. Il, faut, il faut partager. Non, ce n'est pas fini. Mais il y a un équilibre. Mais par contre, quand tu emploies des biocides, eh bien, tu casses les équilibres. Par exemple, on, on nous parle d'espèces invasives. J'en ai déjà parlé. <rire> mais le grand calosome, qui était euh, un scarabée, euh, qui était un prédateur, quasi exclusif des chenilles processionnaires, il a disparu à cause des pesticides. Et donc les chenilles processionnaires ne sont pas une espèce invasive. C'est une espèce invasive parce que l'homme utilise des pesticides. Et donc pour retrouver des équilibres naturels, il faut arrêter d'avoir des pratiques euh, euh, idiotes qui sont des pratiques de dératisation. Ce sont des pratiques fascistes. C'est la violence. La nature, elle n'est pas violente. La nature, elle est harmonieuse, elle est en équilibre. Et elle ne nous appartient pas. Et elle ne nous appartient pas, c'est nous qui appartenons à la nature. Donc, il faut imaginer ces sociétés post industrielles <coughs> Oh, il fait froid là, les deux portes sont ouvertes, là, je caille dur là, de ne oui. pas bouger. Donc, il y a l'attraction... T'as remis ton manteau. Oui, l'attraction animale. Donc, qui dit traction animale Bah, fourrage. Euh, le rage de l'Union Européenne met en, en jachère, en friche, 15% des terres. Et bien 15% des terres, c'était ce qui était utilisé pour le fourrage. Et bien voilà, et puis maintenant avec, avec des nouveaux matériaux qui utiliseraient des résines, des résines et des fibres végétales naturelles, et bien on pourrait créer des, <coughs> des véhicules à la fois à propulsion humaine et à traction animale, légers, pratiques. Et donc, les transports qui seraient limités, vu que ben, les habitats seraient énergie positive, et puis... Tu es déjà dans un véhicule, ton corps Oui. C'est un véhicule, n'est-ce pas Exactement, c'est un véhicule. Et donc, il y aurait une autosuffisance alimentaire locale. Où tu as tout ce qu'il faut pour te transporter. Exactement, il faut apprendre la permaculture dès les plus petites classes aux enfants et avoir une autosuffisance alimentaire locale. Il faut se réapproprier les sciences et les technologies voilà, aujourd'hui j'ai un microphone, Shineyever, <coughs> très bonne un, qualité. J'ai un zoom, mais tout ça, il bon, y, y a du plastique, des métaux, tout ça, il va falloir réapprendre à fabriquer des microphones, des caméras, avec des matériaux locaux, avec des savoir-faire locaux, et donc il faut se réapproprier. C'est pour ça que... Tu vas mais, arrêter de boire du café ou pas Moi je, je bois quasiment pas de café, j'en bois très peu, mais effectivement, je ne mange pas. Quasiment pas de bananes parce que euh, ça pousse pas ici. Et surtout, je ne bois pas d'alcool, je ne mange pas de viande <coughs> et je ne fume pas. Parce que pleurer sur les incendies au Brésil et continuer à bouffer de la bidoche au moins deux fois par jour, c'est complètement schizophrénique. Parce qu'il ne faut pas oublier que beaucoup des terres cultivées <coughs> en Amérique du Sud, que les abrutis du, du nouveau parti anticapitaliste adorent appeler... Euh, euh, l'Amérique latine donc en Amérique du Sud il y a beaucoup de terres elles sont cultivées en soja OGM pour nourrir les bestiaux que vous mangez là les cochons et hop hop hop voilà donc arrêtez de bouffer de la viande et vous allez voir euh, l'Amazonie elle va déjà être beaucoup mieux respectée donc moi je vais participer à la manif qui va y avoir <coughs> parce qu'il y, y a un jeune militant amazonien qui s'est fait trucider mais il faut savoir qu'il y en a un toutes les semaines de, de leaders locaux je ne te parle pas des militants tous les jours, tous les jours, mais en forêt vierge n'oublions pas quand on, vous, quand on te trucide et eh bien pour retrouver ton corps avec tous les décomposeurs, l'humidité qu'il y a Voilà. donc, donc sachons-le, tous les jours on assassine des gens qui veulent simplement défendre le milieu naturel dans lequel ils vivent et aujourd'hui, vivent dans un milieu naturel comme les zadistes et j'en profite pour saluer les zadistes de zad de Loron Sainte-Marie <coughs> qui sont toujours sous des habits d'expulsion de la part du préfet qui a l'air d'être un, un drôle d'écologiste celui-là Eh bien ces gens-là ne préparent pas le monde post-industriel, ces gens-là font en sorte de de, de préserver le plus longtemps possible les nuisibles mondes militaro-industriels donc soyons les grains de sable insubordonnés qui stopperont sans violence le rouleau compresseur militaro-industriel mondialisé qui pille et gaspille nos vies ainsi que les territoires auxquels nous appartenons. Et je vous dis rendez-vous dans 15 jours pour l'émission Radar numéro 88. Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. et lieu l'anarchie À dans 15 jours